Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Outil, contenu des cellules, autosaisie, active ou désactive, la fonction qui complète automatiquement les entrées de texte en fonction des textes figurant dans la même colonne. La complétion est proposée dès la première lettre frappée correspondant à un texte déjà présent. Le texte est mis en surbrillance et il est proposé par ordre alphabétique. Ce n'est ni le premier ni le dernier dans la colonne. Pour annuler, appuyez sur la touche Échappe. Pour accepter, appuyez sur la touche Entrée. Ou une flèche. Ou tabulation. Pour valider uniquement le texte Saisi, appuyez sur CTRL Z, puis une touche de validation. Entrée, flèche, tabulation. Pour ajouter du texte ou modifier la complétion, appuyez sur F2. F2 pour valider et compléter. Pour afficher des complétions supplémentaires, appuyez sur CTRL Tab, CTRL Tabulation pour faire défiler vers l'avant, ou CTRL majuscule Tabulation pour faire défiler vers l'arrière. Et pour afficher la liste d'autosaisie complète pour la colonne, appuyez sur Alt Flèche vers le bas.